En vidéo et du coup on a touché euh, des dizaines puis euh, des milliers et puis des centaines de milliers de, de personnes avec des nombres de vues euh, absolument ahurissants. Du coup on s'est dit ce boulot là en fait il n'y a pas que les gens qui le voient, qui le, qui le perçoivent, qui s'en emparent et ça ça a été vraiment un, un tournant aussi par rapport à ce qu'on faisait avant qui était dans une dimension très très locale de proximité tu travailles avec un public tu travailles avec un groupe de 10 ben tu bosses pour ces 10 là mais c'est pas un truc qui a vraiment euh, un effet sur le système alors que là avec la scope on essayait d'avoir euh, à la fois des actions précises et concrètes localement et en même temps euh, une vision d'ensemble pour entraîner un mouvement et faire en sorte qu'il y, euh, qu y ait pas mal de gens qui se re-questionnent par rapport euh, au système dans lequel on est. Quoi. On s'est rendu compte en le faisant qu'elle qu qu touchait des gens qui voulaient se mettre à en faire aussi. C'était à péage en Roussillon. Euh, on Franck fait, on fait le spectacle sur, euh, sur l'éducation populaire et la culture, là où on dénonce un peu la, la domination du projet et puis la, la conséquence sur... Euh, sur l'action associative, etc. Et donc, ils, ils disent chiche, ok, on essaye de sortir de la logique de subvention par projet. Ils se battent, ils convainquent les élus, rapport de force, négociation, machin, ils y arrivent. Ils arrivent à sortir du financement par projet et à revenir à des subventions de fonctionnement. Tu existes, on reconnaît ton travail, ok, on te finance, point, barre. On sait que tu fais un travail utile, on vous donne les moyens de le faire et, et c'est tout. Et on n'est pas obligé de déposer un truc pour l'accompagnement scolaire, pour ceci, pour cela, et, et aller quémander à longueur de temps. Cette façon de reconnecter avec, ce, avec son envie, sa vocation, son éthique, je ne sais pas quel mot utiliser,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 où est-ce qu'on en est de ces conquêtes, où est-ce qu'on est qu se bat aujourd'hui avec un syndicalisme effondré, des partis politiques de gauche effondrés. <musique> Bernard Friot, qui vient de faire sa conférence gesticulée, et qui raconte comment sur 40 ans, sa vie personnelle, son vécu personnel, euh, d'être né dans une famille très pauvre, euh, euh, construit une position de chercheur qui est une position de classe, et comment, comment, comment, il, va être, comment il va être déchiré par, par, par ce qu'il comprend de ce qu'est la sécurité sociale, etc. Et du coup, il raconte ça, il raconte la construction d'une hypothèse incarnée dans sa vie. Et